Nous avons en permanence des peurs qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer en clair. Et je me rappelle d'une conférence que j'ai faite pour des vendeurs, c'était enfin, un séminaire d'une journée, une demi-journée, une demi-journée, et, et il y avait plus de 3000 vendeurs, uniquement des vendeurs d'entreprises différentes. Et quand je commence à parler des émotions, euh, quand je m'adresse à des vendeurs, hein, des purs, des durs, des tatoués, tu vois, des, des chasseurs, quoi. et je leur parle d'émotions, et... ils se mettent à rire. Tu vois. Ah, dis, c'est intéressant ça, pourquoi vous riez alors, on est des mecs, on est des gars, nous, on est des vendeurs, on est des durs. Pourquoi tu parles d'émotion J'ai pas peur. Ah ok, c'est très bien, c'est parfait. Non, si bien, si vous n'avez pas peur, c'est bien. Et euh, je prends au hasard quelques vendeurs. Et je leur dis, mais euh, combien d'appels par jour tu passes, par exemple, en, en col froid, On appelle froid Ben, bah, moi, j'en passe 20, 25. Euh, combien de temps dure la discussion Alors, la plupart d'entre eux, en plus, ne laissaient aucun message sur les répondeurs. Je dis, pourquoi tu ne laisses pas de message Oh, parce que je pas le réflexe. Et pourquoi tu pas le réflexe Oh, parce que ça sert à rien. Et pourquoi ça sert à rien Puisque tu es au téléphone. Et je gratte. Je gratte. Et, ben, et au final, ça donne. Oui, mais parce qu'après, bon, euh, si je laisse pas une bonne impression, euh, mais qu'est-ce qui t'empêche euh, de laisser une bonne impression Qu'est-ce qui te donne le sentiment d'avoir peur de laisser une mauvaise impression Oui, je sais pas. Non, mais ce pas Et au final, en fait, c'était la peur de déplaire. Une peur complètement inconsciente, ajoutée avec une émotion très forte aussi. La peur de ne pas être aimé. Donc, quand vous commencez à gratter, gratter, gratter, gratter, gratter, vous, vous, vous réalisez que nous avons tous et toutes des peurs inconscientes qui nous freinent.